Oui, alors euh, je me nomme Suzanne Richard, je suis didacticienne du français au Québec, français langue première, et je travaille en fait dans trois universités euh, au Québec puisque je suis chargée de cours. Alors, je travaille à l'Université de Montréal qui est euh, une grande université francophone sur euh, l'île de Montréal, et je travaille aussi à l'Université de Sherbrooke qui est un peu plus en région et à l'Université du Québec à Montréal, qui est souvent connue sous le nom de Lucam. Alors, ces trois universités sont des universités euh, unilingues francophones, et euh, j'y enseigne la didactique du français à la formation des maîtres, et je fais aussi de la supervision de stages, autant au premier cycle qu'au deuxième cycle, et je supervise aussi des essais. Alors, mon domaine de recherche, c'est principalement la didactique de la littérature. Donc, je suis, comme je le disais, le didacticienne du français langue première, mais mon, ma spécialité, c'est la didactique de la littérature surtout pour les élèves de 12 à 17 ans, donc le secondaire au Québec. Et euh, je travaille euh, par contre aussi euh, sur des projets en didactique de la lecture, didactique de l'écriture, didactique de l'oral, didactique de la grammaire aussi, euh, parce que justement, étant donné que je suis à la formation des maîtres, euh, donc euh, je forme des futurs enseignants euh, du français qui doivent enseigner ces trois compétences et le fonctionnement de la langue. Mes études premières sont en littérature. J'ai ensuite fait une maîtrise, donc un master en didactique et finalement un doctorat en didactique de la littérature. Alors ici, à l'Université bordeaux Montaigne, je travaille principalement sur des objets qui concernent la francophonie en, la francophonie en général or euh, euh, plutôt du côté de du français langue étrangère euh, ce qui est pas mon domaine de recherche mais euh, comme je travaille avec euh, mariella causa depuis euh, quelques années sur euh, la direction d'un projet euh, qui se veut une publication de trois volumes euh, dans une collection francophonie. Or, euh, je travaille avec Mariella depuis quelques années déjà de ce côté, et j'ai fait ici, donc à Bordeaux Montaigne, euh, des formations euh, auprès des étudiants qui se spécialisent en enseignement du français langue étrangère. Mais évidemment, mon domaine de recherche se poursuit toujours, donc je poursuis des recherches en didactique de la littérature, notamment la littérature pour l'inclusion de tous les élèves, mais aussi l'inclusion des, des différents volets de euh, l'enseignement du français, donc euh, inclure euh, en enseignant la littérature, la lecture, l'écriture, la communication orale et même des objets euh, du fonctionnement de la langue. Et je poursuis euh, ces recherches avec euh, un collaborateur euh, du Québec, Jacques Lecavalier, donc euh, je travaille depuis plusieurs années avec lui et nos recherches se poursuivent en ce sens-là, parallèlement à ce que je fais ici à bordeaux Montaigne. Il y en a plusieurs. Donc, euh, premièrement, sur le plan social, je dirais. Donc, euh, la découverte de cette belle ville et aussi euh, des collaborateurs, euh, des collègues que j'ai eu l'occasion de rencontrer, que j'avais déjà rencontré peut-être dans le cadre... Euh, de congrès ou de colloques euh, internationaux, mais avec qui j'ai pu euh, discuter plus longuement ici. Donc, euh, pour moi, c'est toujours la première chose qui, euh, qui compte, ces rencontres euh, plutôt sociales. Et bien entendu aussi, sur le plan professionnel, le fait de donner de la formation, de faire des conférences auprès d'étudiants et de, euh, de collègues qui sont plutôt du côté euh, du français langue étrangère, ben pour moi, c'est nouveau, euh, c'est différent et ça me sort de ma zone de confort. Donc, euh, c'est aussi très intéressant et j'ajouterais à ça euh, deux groupes euh, d'étudiants de master que Mariella Causa m'a prêté, entre guillemets, donc à qui j'ai pu donner une séance de cours, donc un cours en master 1 et un cours en master 2. D euh, pour moi, ça, c'est une très belle expérience d'avoir pu intervenir euh, directement auprès des étudiants et d'échanger avec eux. Ben, L'avantage euh, et les points forts, euh, sont justement le fait de pouvoir tisser des liens, euh, tisser des liens professionnels, bien entendu, des liens euh, sur le plan académique, euh, de pouvoir comparer. Nos façons de faire aussi, donc les façons de faire du Québec et les façons de faire ici en France, plus particulièrement à bordeaux Montaigne, mais aussi, comme je le mentionnais, euh, euh, le fait de pouvoir poursuivre des recherches et poursuivre des collaborations euh, quand je repartirai euh, de l'autre côté de l'Atlantique. Non, heureusement, j'ai eu l'occasion d'être déjà invitée par la HEP, la Haute École pédagogique Vaux à Lausanne, il y a deux ans de cela, donc en 2019-2020, euh, séjour qui a été interrompu par la COVID, mais que j'ai pu quand même poursuivre à distance, j'ai pu terminer mon contrat d'enseignement de, de professeur invité euh, à partir du Québec en donnant des cours à 3 heures du matin. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Et euh, l'année dernière aussi, euh, je suis intervenue comme professeur invité aussi pour un semestre à, à la HEP de euh, Lucerne. Or, auprès d'étudiants euh, dont le français était une langue étrangère aussi à ce moment-là. Euh, alors, c'était un peu différent de Bordeaux-Montaigne puisque les étudiants n'étaient pas pas francophones, mais ils étaient francophiles. Alors c'est la troisième fois que je suis professeur invité outre-Atlantique. Je l'ai été aussi à l'Université de Montréal il y a longtemps. Euh, pendant deux ans, j'ai été professeur invité à l'Université de Montréal. Euh, ben, les liens seront maintenus avec l'université euh, Bordeaux-Montaigne parce que, comme je le mentionnais tout à l'heure, il euh, y a un projet de euh, collection. Euh, qui s'appelle Collection francophonie chez l'Armatan, dont le premier volume paraît justement cette semaine. Donc euh, c'est un beau hasard qu'on ait le premier volume en main euh, euh, cette semaine, là où euh, je fais euh, euh, cette entrevue. Et euh, il nous reste donc au moins deux volumes euh, à faire. Donc euh, la collaboration avec Mariella Cosa euh, ne se termine pas, bien au contraire, elle se poursuit, mais aussi, probablement qu'il y aura d'autres collaborations euh, euh, nées de euh, cette, euh, cette occasion que j'ai eue de venir ici.